Truc. Mais c'est quoi ce truc <rire> Pardon. Tu, <rire> tu m'avais dit que ton plat préféré c'était la cervelle le cerveau. Tu m'avais dit que ton plat préféré c'était le cerveau. La cervelle, tu me perds. La cervelle <rire> <rire> Merde J'avais fait une bonne formulation La couleur est due. La, la, du, la, la du couleur cortex. du cortex doit... Non, le, le cortex doit sa couleur grise à la couleur des somas ou corps cellulaires et des dendrites, des neurones Et la couleur blanche de la matière... Et la couleur de la matière blanche... Et la matière blanche doit sa couleur... À la gaine de myéline qui entoure les axones des neurones. L'heure il, il, il, il est le, le permis. Du soma part de nombreux prolongements qui ressent, qui font penser aux ram... Du soma porte de nombreuses pro, de nombreux prolongements. Ah. Du soma part de nombreux prolongements qui font penser aux ramifications d'un arbre, donc on les appelle les dendrites du grec dendre qui signifie arbre. Thank you.